Moi, je voudrais faire les études, mais je ne vous pas, parce que c'est trop bon. Tu vas y aller comme ça. Comment ça Comment ça, comment ça il Y a rien qui te gêne. T'as vu comme t'es fringué Bah tu voulais que je me fringue comme toi. J'ai pas dit ça. Ah bon, j'ai eu peur. Entre ton look et mon look, il y a un éventail de possibilités quand je pense que tu voulais que je mette ça. Et c'est quoi qui te gêne dans mon look bah, T'es pas crédible, t'es déguisé. Évidemment, il veut une assistante de direction. Je me suis déguisée en assistante de direction. Tu feras croire à personne que t'es assistant de direction habillé comme ça T'as l'air engoncé. Je suis engoncé. Bah, eh ben, ça se voit. Merci de ton soutien, ça fait plaisir. Je t'en prie. Maintenant, je me sens mal. Mais non, t'inquiète, tu vas aller laminer. Que dalle, ouais J'ai l'air d'un épouvantail. Ils vont me prendre pour un épouvantail. Mais alors T'as les compétences qu'il faut, non Ils s'en foutent tes compétences. Arrête, tu te prends la tête, c'est plus le moment. Oh Ben à qui la faute Si t'avais pas la manie de toujours arriver avec une demi-heure d'avance, ça me laisserait pas le temps de te faire la conversation. T'étais pas obligé de venir. Hein. Tu exagères, c'est toi qui m'as demandé de t'accompagner. T'aurais dû refuser. Pour que tu me le reproches après. Alors t'aurais dû te taire. C'est vrai, j'aurais dû. Je suis désolée, toutes mes excuses. pisser Ça, c'est le stress. Tu crois qu'il y a des chiottes ici Non, faut aller au fond du jardin, sur cet étage, je veux dire. Mais forcément qu'ils ont des chiottes. Mais où euh, J'ai pas à demander. Je vais pas demander aller aux chiottes. Pourquoi pas Parce que c'est gênant. Ah bon, Marc, tiens-toi alors. Non, ça me stresse. Et quand je suis stressée, j'ai envie de pisser. Respire. C'est trop tard. J'ai envie de pisser. Respire, je te dis, vas-y. Inspire, inspire par le ventre, par le ventre. Souffle, vas-y. Souffle encore, tu peux encore souffler, hein? vas-y. De toute façon, ils ne prendront pas, ça sert à rien. Je me stresse pour rien. C'est un job naze dans une entreprise de naze. J'aurai l'air d'un épouvantail de naze. Je ne sais même pas pourquoi je reste. Alors casse-toi. Il faut que je me change. Comment ça bah, t'as vu comme je suis fringuée? Ouais. Et rien qui te choque. Non, enfin, t'as l'air d'une assistante de direction, quoi. Et je vais pas l'air engoncée. Non, enfin, normal, quoi. Une assistante de direction a toujours l'air engoncée. Et ça fait pas déguiser. Non, je te dis. Je te jure. Je te crois pas. Arrête, t'es bien, je te dis. Je suis sûre tu dis ça pour me rassurer. Mais non, je t'assure. Tu peux me croire. Ok. T'es sûre, hein Certaine. T'aurais pu t'habiller mieux Ça aurait aidé. Ça va pas. C'est mes compétences qui comptent. mademoiselle. Oui, c'est vrai, mais quand même, ça aurait aidé. Non, le costume, c'est dans la tête. Ok. okay. Oui